Alhamdulillah, wa salatou wa salam ala Rasulullah. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes. Nous venons de quitter l'année 2020. Cette année qui a été particulièrement marqué par la pandémie du Covid-19. Cette maladie a changé le monde, mais surtout notre rapport par rapport aux maladies et aux virus. Nous faisons beaucoup plus d'attention de ne pas être contaminés. Nous faisons tout pour se protéger et protéger nos proches et notre entourage de ce virus. Cependant, il se peut que certains parmi nous oublient les pandémies qui sont beaucoup plus graves. Oui, il y a des pandémies qui sont beaucoup plus destructeurs que le Covid. Alors je voudrais dans une série de vidéos, sensibiliser les musulmans à ces maladies qu'on néglige. La première maladie qu'on va aborder Inch'Allah dans cette vidéo, c'est la plus grave des maladies. Si le Covid détruit notre bas monde, notre santé, et peut nous mener jusqu'à la mort, alors cette maladie dont on va parler, elle détruit non seulement la dunya, ce bas monde, mais aussi l'au-delà l'au-delà qui est éternel en fait cette maladie met en danger notre éternité il s'agit de la maladie du shirk l'association le fait d'associer à Allah tabarak wa ta'ala quoi que ce soit il se peut que tu te dis mais pourquoi tu nous parles du shirk alors que nous on est musulmans tu t'adresses à des musulmans en parlant du polythéisme ça peut être considéré comme un paradoxe mais en réalité Malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui sont tombées dans le shirk Oui, notre communauté, c'est la communauté du Tawhid de l'unicité d'Allah et il y a un grand bien dans notre communauté ça sera jusqu'au jour du jugement dernier Allah a appelé cette communauté comme la meilleure des communautés sorties pour les gens Cependant, il ne suffit pas de faire partie de cette communauté pour être sauvé du shirk. Et si même tous les musulmans seraient sur le tawhid pur, sur l'unicité d'Allah wa ta'ala, eh ben on doit quand même avoir peur du shirk. Pourquoi? Parce que les prophètes et les messagers craignaient le shirk. Prenons Ibrahim, Ibrahim, le père des prophètes, l'ami intime d'Allah wa ta'ala, celui qui a été Projeté dans un feu immense et qui qui est sorti, ça est sauf. Ibrahim craignait pour lui al-shirk comme il dit dans le Coran, comme sont citées ces paroles dans le Coran. Ibrahim s'adresse à Allah Ta'ala et lui demande de l'éloigner lui et ses enfants d'adorer les idoles prenons Mohamed le meilleur des prophètes le meilleur de la création Mohamed notre prophète bien-aimé craignait le shirk dans une des invocations il disait oh Allah, je me réfugie auprès de toi de t'associer alors que j'en suis conscient et je te demande pardon de ce que je, je ne suis pas conscient al sahaba les meilleurs gens après les prophètes ils craignaient le shirk comme c'est dit dans Boukhari, Ibn Abi Muleyka qui était un tabi'i a dit J'ai pu atteindre 30 des compagnons du prophète wa sallam, tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes donc il faut avoir peur du shirk on n'est pas garanti de ne pas tomber dans ce dans ce crime énorme. La première chose dont les messagers avertissaient leur peuple était le shirk, était l'association. Chaque prophète disait à son peuple :« Adorez Allah, il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Lui. » C'est la première chose avec laquelle sont venus les prophètes. D'ailleurs. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait un compagnon prêcher dans une région, il lui disait فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ Que la première chose à laquelle tu les invites soit l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorées par Allah et que Muhammad est son messager. Al-Shirk, c'est la chose pour laquelle Allah tabarak wa ta'ala, à menacer le plus dans le Coran. Allah dit Inna Allah la yaghfiru wa yaghfiru certes Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe et il pardonne en dehors de cela à qui il veut donc si une personne meurt sur le shirk elle ne sera pas pardonnée qu'Allah nous en préserve le shirk annule toutes bonnes actions toutes les bonnes actions Qu'une personne puisse faire sont annulés, abrogés, détruits par le shirk. Allah dit wa <t> la roda huun hia ilaynka wa ilayl ladhi namiyoon qablikara in ashroktala ya habaqa n amaluk wa la taqunan min al qasirin. Nous avons révélé à toi, O Muhammad, et à ceux qui étaient avant toi, que si tu commets le shirk, alors tes actions seront vains et tu feras partie des perdants Allah s'adresse quand même ici à Muhammad alayhi wa sallam, le meilleur des hommes il lui dit que tous les efforts que tu as pu faire toutes les adorations que tu as pu faire pour moi tout ce que tu as pu faire tout ça, ça sera zéro si tu commets le shirk donc c'est un avertissement clair pour le prophète alayhi wa sallam. comment ne pas avoir peur du shirk comment Fermez les yeux. Comment oublier cette pandémie qui, qui est en train de détruire notre communauté? Le shirk, c'est la plus grande des injustices. Imaginez-vous une injustice qu'un homme a pu commettre sur cette terre. Un génocide. Ou pire, les viols sur les enfants. La pire des choses que tu, que tu puisses imaginer. Eh ben, le shirk sera toujours au-dessus de ça. Toujours pire. Allah Ta'ala dit, certes le shirk est la plus grande des injustices le shirk se divise en deux catégories il y a le shirk al-akbar, le grand shirk et le al shirk al-asar le grand shirk c'est celui qu'on a évoqué jusque là <'en fait le rohmane> Prends garde du shirk, Certes, c'est quelque chose dont le pardon n'est pas accepté. C'est le fait d'être lié à Allah Tabar wa ta'ala des semblables. Que ce soit une pierre, une idole ou un humain Que tu l'invoques ou tu l'espères ou dont tu as peur ou que tu aimes comme on aime. C'est ça la définition du shirk al-Akbar. Le fait d'associer à Allah tabaraka wa ta'ala et le shirk se fait donc à travers l'invocation. Quand tu invoques quelqu'un comme on invoque un dieu ou que tu espères quelqu'un ou qu'on craint quelqu'un comme, comme on craint euh, un dieu. Ou alors tu aimes quelqu'un comme on doit aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu commets ces actions, alors c'est le shilk wa billah. Concernant l'invocation, quand est-ce que ça devient du shilk Lorsqu'on demande à quelqu'un des choses que seul un dieu est capable de faire. Et concernant l'espoir, c'est lorsqu'on espère de quelqu'un, hein, comme on espère quelque chose d'un dieu. Pareil pour la crainte, ce n'est pas de craindre euh, la maladie par exemple, ce n'est pas de craindre le coronavirus, ce n'est pas du shilk. Par contre, si tu crains quelqu'un ou quelque chose comme on craint un dieu, alors là tu commets de l'association et pareil pour l'amour ce n'est pas du shirk d'aimer son épouse, sa famille etc ça devient du shirk lorsque tu aimes quelqu'un comme on aime un dieu ou que ton amour dépasse ton amour pour la création dépasse l'amour de l'éternel et la deuxième catégorie c'est le shirk al ashar le shirk qui est petit et ce shirk là c'est l'ostentation le fait de vouloir, à travers tes bonnes actions, quelqu'un d'autre à part Allah. Le fait, par exemple, de prier pour les gens, pour que les gens te voient en train de prier. Le fait de donner sadaqah pour que les gens disent que tu es quelqu'un de généreux. Ça c'est ar -ria. ça fait partie du shirk, mais le shirk petit. Pourquoi on l'appelle petit parce que ce shirk là il ne te fait pas sortir de l'islam contrairement au shirk al akbar qui te fait carrément sortir de l'islam et yawm al qiyamah, comme c'est dit dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yawm al qiyamah, le jour du jugement on dira à ceux qui ont fait ar ceux qui ont fait de leur sentation ila tura'un allez-y voir ceux pour lesquels vous faisiez leur est-ce que vous trouverez auprès d'eux Quelque chose qui peut vous récompenser. Est-ce que vous allez trouver chez eux une récompense Bien sûr, aucun être vivant pourra donner une récompense ce jour-là à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça sert à rien de vouloir plaire à d'autres dans nos, dans nos bonnes actions, dans nos adorations. Il faut tout faire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité. Il se peut que tu t'interroges euh, pourquoi on parle du shirk alors que, après tout le travail que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait hein, il a purifié la mecque du shirk il a détruit les idoles il, il nous a mis sur la bonne voie la voie du tawhid l'unité d'Allah ta pourquoi on reparle du shirk parce que le shirk tout simplement il est revenu il est revenu et il a dépassé les formes d'adoration des idoles et des pierres Maintenant il a pris d'autres formes, il y a toujours des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, on adore les passions, il y a des gens qui adorent l'argent, les biens, les biens matériels, il y a d'autres qui adorent des personnes, d'autres qui adorent le trône, les postes, l'autorité, d'autres qui adorent des idéologies et d'autres qui adorent des organisations et des états, et il y en a qui adorent même des vaches. Alors on doit retourner au tawhid et on doit toujours appeler au tawhid et toujours avoir cette notion que la pire des choses c'est à la pire des choses, c'est plus pire que le coronavirus, c'est plus pire que le cancer et n'importe quelle maladie la plus pire des choses qui puisse arriver à l'humanité c'est l'association à al shirk alors la communauté du tawhid on doit retourner au tawhid parce qu'il n'y a pas de, de voie il n'y a pas de, de moyens pour s'en sortir à part de retourner vers le tawhid alors je vous demande pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin maintenant des actions concrètes qu'est-ce que je peux faire moi et toi pour concrétiser le tawhid afin que la communauté revienne vers le tawhid premièrement il faut étudier le tawhid, le tawhid c'est pas juste tu regardes des vidéos de 5 minutes, 10 minutes, c'est bien mais ça suffit pas il faut étudier le tawhid parce que le tawhid c'est une matière c'est une matière, une science, il faut l'étudier et ensuite il faut le pratiquer pour ensuite l'enseigner aux gens car c'est le travail des prophètes. Chacun est responsable. Chaque musulman doit appeler au tawhid. Donc première chose, apprends le tawhid. Et deuxième chose, transmet le tawhid. Propage le tawhid autour de toi. Dans une prochaine vidéo, on va aborder une autre pandémie qui détruit notre communauté. Restez avec nous.